C'est au bord de la mer, à La Rochelle, qu'a choisi de s'installer celle-ci. Lancée en 2009 par Alain Mevelec et Frédéric Coulet, la startup qui développe une solution logicielle en ligne de suivi du cycle client, mise avant tout sur le bien-être de ses salariés. Babyfoot, Nerf, bière, salle de sport, celle-ci a voulu instaurer un esprit convivial dans ses locaux pour que chacun puisse s'épanouir et apporter sa contribution au succès de la société. Bah, L'espace de travail de celle-ci, comme vous le voyez, c'est un grand espace. On est sur un plateau de 600 mètres carrés euh, sur deux étages. On est juste en face de la mer. On est sur le port des Minimes, pour ceux qui connaissent bien euh, la Rochelle. C'est là d'ailleurs on organise euh, la French Startup Cup. On a beaucoup d'espace, on a beaucoup de salles de réunion. On a également euh, une cantine. On a une salle de sport, on a un patio, on a beaucoup d'espaces qui permettent de pouvoir proposer du bien-être à nos salariés, comme par exemple des masseurs. Donc voilà, il y a ici beaucoup de, de, de locaux qui sont vastes et très agréables. Au-delà du bien-être de chacun, le vaste espace de travail de celle-ci doit avant tout refléter l'esprit et le développement de l'entreprise. Ce qu'on cherche ici à établir, c'est d'abord euh, l'esprit d'une boîte qui est en croissance. Donc ça veut dire que la croissance, elle est non seulement pour notre chiffre d'affaires, mais elle est également sur le nombre de salariés qu'on recrute. Puis la croissance, elle participe aussi à nos salariés. Ça veut dire qu'il y a une croissance des salaires, mais il y a aussi beaucoup de promotions, il y a aussi beaucoup de choses qu'on met en place. Lorsque je dis à beaucoup de chefs d'entreprise, on a un baby-foot, on a une belle gamme de nerfs, on leur propose des bières, etc. Tout le monde me dit, mais... Et à un moment, ça bosse pas. quoi. Bah, c'est l'effet inverse. Plus que l'état d'esprit qui règne dans les locaux de celle-ci, c'est l'emplacement de la start-up qui séduit les collaborateurs. Et Le petit plus, euh, vous l'aurez vu, en fait, c'est la situation des locaux. On est à 200 mètres de la plage, on voit les bateaux tous les jours en allant travailler. C'est quand même un, un gros plus pour aux gens de l'aventure. C'est dans cette ambiance apaisée et stimulante que les dirigeants et les salariés de l'entreprise Rochelaise unissent leur force dans un seul but, offrir un accompagnement complet de qualité aux clients. Le point central sur celle-ci, c'est le client. Le point le plus important qu'on vend souvent commercialement, c'est cette vue client qui fait que sur celle-ci, par exemple, je vais pouvoir avoir tous ces devis, toutes ces factures, mais aussi tous ces tickets de support toute l'assistance qu'on a pu lui apporter et donc pouvoir adapter mon discours, répondre aux clients de manière beaucoup plus transversale que si j'étais bêtement bloqué dans du support client ou dans, euh, admettons, du pur commercial. Depuis sa naissance, celle-ci a fait évoluer son offre pour répondre aux besoins des entreprises. Au départ, on était à un très simple système de facturation. Aujourd'hui, on est vraiment une solution à module qui permet de s'adapter à pas mal de scénarios d'entreprise, de plus en plus grosses, capable de mettre entre, on va dire, 10, 50, 100 collaborateurs sur la plateforme et c'est vraiment là que euh, la plateforme va apporter le plus de valeur ajoutée en termes de gain de temps, en termes de productivité en termes de fluidité entre les équipes. Logiciel CRM, caisse connectée ou encore support de services après-vente, celle-ci a étoffé son offre d'outils au fil du temps pour aider les entreprises à doper leurs ventes et fidéliser leurs clients. Une recette qui a fait ses preuves pour permettre à la start-up de renforcer son portefeuille de clients. Plus de 50% de nos nouveaux clients sont en fait euh, amené par recommandation de nos autres clients, que ce soit euh par simple bouche à oreille, euh, ou parce qu'ils nous l'ont dit au téléphone, ou, ou par notre programme d'affiliation. Et après, au-delà de ça, euh, quand on part en conquête, c'est-à-dire qu'on va chercher de nouveaux clients à l'extérieur, eh ben, de la même manière, on se repose euh, euh, sur euh, notre base existante, on regarde où est-ce qu'il y a des points de force, est-ce qu'il y a des métiers où on performe particulièrement, et eh bien dès lors, euh, on va raisonner comme ça, un peu verticalement, et euh, ça nous réussit plutôt pas mal jusqu'à maintenant. Pour attirer de nouveaux clients, la stratégie commerciale de celle-ci repose sur un point clé. Placer au centre de la démarche pour être à l'écoute des prospects et leur apporter la solution qu'ils recherchent dans les meilleurs délais. Ben en fait, c'est un côté très humain. C'est-à-dire qu'on a un site internet, bienvenue.celsi.com, où euh, tous nos prospects euh, vont pouvoir euh, s'informer sur ce qu'on fait aujourd'hui à La Rochelle. On va communiquer euh, dans la presse spécialisée, faire des salons toujours dans la presse spécialisée. Et ensuite, on a une petite pop-up, un widget, où les prospects vont pouvoir entrer leur nom, leur prénom, la nature de leur demande. Et ensuite, un conseiller va pouvoir les recontacter. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on va avoir un côté humain. On va pouvoir leur proposer du sur-mesure. On va vraiment écouter leurs besoins, comment ils travaillent aujourd'hui et comment on peut les aider étape par étape. Tout au long de son aventure chez celle-ci, chaque client retrouve cette approche basée sur l'humain, aussi bien pour la partie commerciale que technique. Pour ce faire, la startup Rochelaise inclut systématiquement le client dans son processus de réflexion. Dès le début, donc quand un client décide de s'abonner chez celle-ci, on vraiment va vouloir le chouchouter tout au long de son, de son business, tout au long de son aventure chez celle-ci. On va lui offrir un welcome pack au début, on va l'appeler régulièrement pour savoir si tout va bien. Sur la partie produit notamment, on a vraiment une, une réflexion proactive, c'est-à-dire que quand on va construire des fonctionnalités, on va essayer d'intégrer les clients en amont de la définition, en faisant intervenir également les équipes de conception et les équipes, les équipes techniques. De cette approche centrée sur l'humain est née celle-ci Initiative, qui regroupe toutes les démarches de sponsoring de la société. Dans le cadre de ce programme, l'entreprise Rochelaise accompagne de nombreux sportifs. Parmi eux, Charline Picon, championne olympique de planche à voile à Rio. Avec celle-ci, c'est une histoire qui a démarré il n'y a pas très longtemps, parce que j'étais au club de La Tremblade avant, mais ça fait 15 ans que je vis à La Rochelle. Et quand on m'a parlé de venir porter les couleurs Rochelais sur mes prochaines compétitions, ça m'a parlé et j'étais vraiment ravie qu'une entreprise rochelaise bah, veuille bien mettre les voiles avec moi pour, pour préparer Tokyo.